À ouais. <rire> Je vu des ouais. la... ouais. <rire> mmh. ah, ben, pas. Je Je ne On la. pas. pas. Oui, oui, frites Non, ouais, ouais. non, on a mangé pommes frites. de terre. Oui. Non, non, non. non, mais tu m'as dit frites, mon gars. Non, je dis pommes de terre. Non. non, non, non. Non, non, non, non. non non non non non Moi, je non pas non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Eh, tu paye Tu paye eh, Tu paye Je paye paye Non paye Je paye des paye non. paye Je paye paye Je paye Je paye Je paye Je Je paye Tu paye Je paye Tu paye Je paye Je paye Je paye On a pris un On a un peu a pris On non, c'est même... Ok, a pas pour problème. non, faut Il faut t'excuser, Il dit Non, non, non. Non, peu, te non, Non, non, non. Il faut Non, non, non. calmer Non, Arrête, arrête ça ça ça ça ça c'est bon. Ça bon. C'est bon. C'est bon. on va pas nous Il a pas de problème. Y a problème. Bon. En tant a de problème. C'est tout travail. sors. d'ici, bon. oh, sort, sort, sort, sort, sort là, sort, sort, sors là.